La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine. Sera-ce le mien cette semaine à la vue du pays? dans lequel va se dérouler le documentaire, enfin l'extrait. Le, le, J'ai envie de dire oui et non. Euh, oui, probablement, parce que si c'est en Suède, je pense que visuellement, ça sera moins désagréable qu'à Marseille ou euh, dans d'autres contrées euh, totalement euh, grand remplacés. Par contre, par contre, par contre, moi, quand j'entends euh, Scandinavie, j'entends néo-féminisme, et quand j'entends néo-féminisme et célibat, je sais que les fils vont se toucher et que tous les tiroirs du congélateur ne seront pas forcément froids en même temps sera ce le cas À 2000 km à l'est de Reykjavik, Stockholm, la capitale de la Suède. Euh, les temps sont quand même relativement questionnables, pour ne pas commencer par une parole défaitiste. Une époque où il faut préciser à un public francophone, donc basé essentiellement en France, en Suisse, en Belgique, au Canada, que Stockholm est la capitale de la Suède est un temps euh, inquiétant. 1 700 000 habitants. Championne aussi de l'égalité homme-femme, la ville détient cependant un autre record, celui de la solitude. 6 personnes sur 10 vivent seules. Pourquoi les Suédois ont-ils tellement de mal à trouver l'amour Oui, alors moi, je veux bien faire de la sociologie quantitative. D'ailleurs, c'était mon premier métier. Les sondages un petit peu complexes chez Sofres, j'en ai parlé à de multiples reprises. D'ailleurs, Régulièrement, je vous en inflige sur la chaîne, rassurez-vous, ça n'est maximum qu'une à deux fois par an qu'on fait qu'on sort la, la calculatrice Texas Instruments. Mais euh, là, euh, du coup, en, en, en voulant s'adosser à des chiffres, je trouve que le procédé est un peu, un peu grossi, un peu rusé, parce que du coup, il faut préciser. C'est-à-dire que, oui, serait-ce le, serait le recordman de la solitude Un, qu'est-ce qu'on appelle solitude Parce que, je suis désolé, ne pas être marié ou ne pas être paxé, ça ne veut pas dire être seul. Est-ce une solitude déclarative la solitude déclarative vaut-elle également pour les hommes et les femmes Parce que moi, je vous sors des centaines d'hommes Seule, vraiment seule, et je vous sors des centaines de femmes qui se disent seules, mais qui en réalité ont un, deux, trois ou quatre hommes à disposition pour combler leurs carences affectives, logistiques et sexuelles quand elles le souhaitent, mais qui se présentent quand même comme single. De quelle tranche d'âge parle-t-on De quelle ville parle-t-on Y a-t-il des disparités ville-campagne J'imagine que oui. Donc je suis désolé de m'énerver toujours après les journalistes, mais ça fait quand même longtemps qu'on en, qu en a pas trouvé un, qui est le niveau. Hein. Vous cherchez un petit peu, les enfants. Hein. Évidemment, on peut toujours réussir à avoir un orgasme avec d'autres stimuli. Mais avec ce truc-là, c'est exceptionnel. Émilie, 33 ans, est une célèbre influenceuse, régulièrement invitée par les médias pour parler d'amour et de sexe. D'accord. Donc, quand on a le combo dans la même phrase, influenceuse, régulièrement invitée par les médias, et sexe, on sait qu'on est sur une épigone de Brigitte Lahaye, c'est-à-dire quelqu'un dont on n'apprendra rien et qui n'est là en dernière instance, que petit a, pour combler une plage horaire avec un sujet marronnier, sur un média en perte de vitesse, comme c'était le cas des RMC à l'époque, soit petit b pour faire la promotion d'un produit mercantile, généralement euh, hyper polluant, à base de plastique, de batterie, à usage unique, disponible sur eBay ou en sex shop pour 10 fois moins cher. Donc dans quel cas va-t-on être au programme aujourd'hui, le dernier vibromasseur. Voilà, dans le deuxième Vous cas. Vous pensez que les hommes se sentent menacés par ces jouets Je ne pense pas qu'ils doivent se sentir menacés. Moi, encore une fois, je n'ai aucun problème avec le principe d'utiliser l'écho médiatique, l'amplificateur médiatique, pour vendre son produit. J'en je, suis l'exemple. Par contre, moi, je ne le cache jamais. Je ne prétends jamais formuler un travail impartial, indépendamment des produits que je vends. D'ailleurs, j'en parle tout le temps des produits que je vends, je ne m'en cache jamais. <musique> La différence, c'est que ces influenceuses, hein, car elles sont majoritairement féminines, sont des femmes ou des gays, prétendent toujours avoir un avis plus ou moins argumenté, même si leur argument se circonscrit à leur propre expérience personnelle, mais pour faire la promo inavouée, inavouable, honteuse de, de quelque chose. Non, mais dis-le Eh bien, voici la solution, c'est le robot multifonction Dis-je n'ai pas d'avis légitime sur le sujet autre que celui d'être une femme de 33 ans, probablement bisexuel, et euh, stipendié par un sponsor pour faire de la publicité. Et en l'occurrence, mon discours, c'est vendre mon truc. Mais, mais dis-le à la limite, tu vois. Assume jusqu'au bout. À mon avis, ce jouet est un complément qui ajoute du piment dans une relation. Il peut être utilisé seul ou accompagné. C'est quelque chose d'incroyable. Alors elle, si elle avait eu Madame Potron en français au lycée comme moi, elle aurait tout le temps été hors sujet. L'efficacité ou non, que je ne mets pas en doute d'ailleurs, d'un vibromasseur sur la stimulation du c** féminin n'a rien à voir avec le taux de célibat ou pas. Au e siècle, on ne lie pas sa vie à un autre individu pour combler une carence sexuelle. Ce sont deux, deux, deux logiques bien distinctes. Et déjà, rien que le fait de tout confondre, c'est ajouter au malheur du monde. Émilie, qui change de couleur de cheveux au gré de ses apparitions télé, constate surtout que les hommes suédois ne savent plus comment s'y prendre avec les femmes l'entend tout. Alors moi, quand j'entends des introductions comme « ils ne savent plus », j'ai envie de demander, hein, logique scientifique, « ah, plus », ça veut dire que quand, quand savait-il Et donc, depuis quand ont-ils arrêté Et s'est-il passé quelque chose de sociétal, de politique, de médical, d'historique, de, de géographique Quel phénomène externe a servi de pierre d'achoppement Qu'est-ce qui a inversé la tendance <rire> Et les journalistes, ça devient... Ils ont toujours été un petit peu carencés intellectuellement. Que tu n'embrasses pas la profession de journaliste quand tu as beaucoup de talent, sauf si tu es Pierre Bénichoux, mais tu n'écris aucun article et aucun livre et tu ne fais que le singe brillamment. Non, non, ce n'est pas du tout le genre de l'émission. Mais ils avaient à une époque, les journalistes, comme ils avaient en général échoué dans d'autres carrières, notamment artistiques, ils avaient un peu de timbre, ils avaient un petit peu de, de personnalité. C'était l'époque des, des, des Mourousi. Mais alors, le premier à être veule et effacé, c'était PPDA. On voyait même à sa conformation d'épaule, d'ailleurs, l'avenir, là, malheureusement, l'a révélé. Enfin, malheureusement pour lui, moi je m'en fous. Mais voilà, le premier à être faussement neutre, mais très veule, était PPDA. Avant PPDA, les journalistes, ça allait de Guilux à comment, comment s'appelait-il l'inventeur des radioscopies, Jacques Chancel, à qui on passe un hommage dans l'au-delà, avait tous un timbre, une posture, une cadence, un rythme. Et désormais, on n'a plus ni le fond ni la forme. C'est indigent sur le plan du fond, mais même la forme, ce ne sont pas des storytellers. Par exemple, Pierre Belmar, bon, on peut en dire ce qu'on veut. Je crois d'ailleurs qu'il est décédé. C'était un monsieur, déjà ringard, à lors de, à mon époque, c <rire> il, y a 30, il y a 30 ans, c'était déjà ringard. Mais quiconque est déjà tombé par hasard à la radio sur une de ces histoires ne peut nier qu'il avait un talent de conteur, il avait un timbre, il avait une manière de créer, comme ça, ce qu'on appelle des crochets d'attention, des cliffhangers en anglais, on dit. Par la maîtrise du souffle, par la maîtrise du suspense, un petit peu à l'instar d'eux, un petit peu à l'instar de qui Ah bah, vous aurez la réponse dans un instant. Le 7 avril, c'est l'anniversaire de Bibi. Je rappelle que les 72 places à la soirée seront attribuées par tirage au sort, inscription, lien à l'écran et en description. Et au mois de mai, c'est l'anniversaire du site. Et oui, Mad Consulting a 17 ans et à l'occasion de ces 17 ans, elle fait peau neuve. Alors évidemment, on n'a pas attendu 17 ans pour la mettre à jour. Sinon, vous imaginez bien qu'on serait encore sous, je sais pas quoi, Windows 98. Non, non, la dernière mise à jour, par contre, commençait à remonter un petit peu, 2015-2016. Donc pour l'anniversaire 2023, non seulement une offre jamais vue, jamais vue, ceux qui ont vu l'offre de l'année dernière pourront peut-être, euh, s'ils si ont un QI à trois chiffres, deviner celle de cette année, mais en plus, le site fait peau neuve, et puis c'est pas uniquement esthétique, il y aura de nouvelles fonctionnalités, comme euh, la Wanti, et d'autres petites choses que je vous laisse découvrir. Tout ça, c'est pour le mois de mai. Comment on se tient informé de l'arrivée de l'offre Et bien évidemment en s'abonnant à la chaîne et en me suivant sur les réseaux sociaux. Un star de, de Bibi, évidemment. Et donc désormais, on a des timbres qui perchent, des lectures qui anonnent, des propos hors de contexte. Donc on a vraiment tout perdu, les deux faces de la médaille, hein, le fond et la forme. Son podcast qu'elle anime avec sa meilleure amie Mathilda. Ce que j'aime bien, par exemple, dans le tango, c'est que l'on est souvent en contraposition, c'est-à-dire que l'on envoie ou on invite on l'envoie si on est brutal, on l'invite si on est élégant, la partenaire à tourner à gauche, alors qu'en fait on va à droite, et vice-versa. Là, une mise en scène intelligente eut consisté, pendant qu'elle parle le podcast, à montrer autre chose, et pas à asséner comme ça, bim bim, podcast égale, hein, le monteur QI a deux chiffres, hein, comme malheureusement c'est souvent le cas des monteurs, surtout ceux qui nous proposent régulièrement, qui font des candidatures spontanées en expliquant que nos montages sont un peu simplistes et qu'ils le feraient beaucoup mieux. Dans 100% des cas, je les transfère à Hugo, qui dans 100% des cas, les teste et dans 100% des cas, c'est les plus nuls. Donc voilà. Donc monteur à QI à deux chiffres égale j'entends podcast, égale je vais chercher une image du micro dans une banque d'images et je monte quelqu'un qui tape du doigt sur le micro. Ça, c'est vraiment le niveau zéro du montage et on peut se rassurer en pensant que l'intelligence artificielle les remplacera puisque ça, l'intelligence artificielle est susceptible de le faire. Chaque semaine, elles sont suivies par plus de 70 000 auditeurs. Bienvenue au compte. Ouais, c'est assez faible quand même, 70 000 auditeurs pour un podcast. Si c'est leur canal de, de communication préféré, on rappelle que les études de cas font en moyenne 25 à 45 000 écoutes et que les vidéos scopie en font en moyenne entre 250 000 et 450 000. Il y a bien plus gros que moi. Après, sur des contenus longs, relativement complexes, euh, on est moins nombreux. Donc ça me permet juste de relativiser le, les, les, les performances de cette femme qui, elle, a le vent dans le dos alors que nous, nous l'avons de face. des célibataires. Oh, bah, Je est... suis Emilie Roslund avec Mathilda Bergren. Mathilda Bergren. Hey, hey Salut <rire> Le principe de leur show, oui. répondre aux questions... On a, des... Évidemment, on a l'hétéro et la lesbienne, donc on fera un arrêt sur image à 1h37 pour deviner qui est qui. Je vous laisse quelques secondes de réflexion. Attention, il y a un piège. Je suis un mec hétéro, j'ai 30 ans, je n'ai jamais embrassé personne. Je suis vierge et je voudrais avoir des relations sexuelles avec des femmes. « Je n'arrive pas à draguer comme un homme est censé le faire. Ça ne correspond pas à ma personnalité. » C'est l'énième sucé du sketch, euh, du fameux, de, à mon avis, le meilleur sketch de Chevalier à la spalaise, qui n'est pas celui du, du fameux train pour peau qui est assez lourd, mais qui est celui d'SOS Amitié, en fait, avec le mec complètement largué et la vieille blonde peroxydée a priori compatissante, mais qui très très rapidement en a marre. Et en réalité, on voit que bah, ce type de profil existe. Ça s'appelle les incels, que dans la réalité des faits, ce sont tout sauf des garçons gentils. Hein, ce n'est pas parce qu'on dit de quelqu'un que c'est un gentil garçon, que c'est un garçon gentil. Bien au contraire, ce sont des gens euh, souvent relativement méchants. Hein. Donc problématique typique d'incels c'est-à-dire, je crois que la traduction officielle, c'est célibataire infortuné ou célibataire involontaire, ce qui est presque la même chose, et en réalité qui n'a rien de typiquement suédois ou, ou scandinave et qui doit être appréhendé dans une perspective mondiale de réaction épidermique au féminisme ou de réaction à l'extension du domaine marchand au, de, au domaine des rencontres, c'est-à-dire à la libéralisation du marché des rencontres. Mais manifestement, comme personne n'a les capacités cognitives pour le faire, on va, on va entendre, l'énième inanité sur le sujet par deux femmes qui, indépendamment de leur altérité sexuelle, vont lui donner finalement exactement le même conseil, qui va être euh, certainement euh, de s'inscrire sur mythique, d'être drôle, de faire des cadeaux et de se brosser les dents, voilà. Il y a un seul conseil utile dans cette série, c'est celui qui finit par dents. Voici les consignes pour se laver de Kishi. Ça, c'est une anecdote personnelle qui ne vaut rien sociologiquement, mais qui ne vaut que, que par celui qui croit, celui qui l'a dit. Chaque fois que j'ai rencontré un Ansel dans ma vie, il avait des dents pourries. Vous en faites ce que vous voulez, mais vous chercherez le pattern, vous chercherez la récurrence et vous remarquerez que, 4, que 100%, je n'ai pas dit 98, et c'est très rare que je fasse des généralités, 100% des gens qui se plaignent de leurs euh, impéricies relationnelles ont un problème de dents ou d'haleine. Hein. C'est quand même marrant. Il parle de draguer comme un homme, mais merde, ça veut dire quoi certes. S'il n'est pas à l'aise avec ça, c'est parce que c'est une façon de faire qui n'est pas très sympa. Un peu lourde, voire grossière même. Bon, d'abord, c'est hors sujet une énième fois, car le client ne t'a pas réclamé euh, l'exégèse du féminisme contemporain. Il t'a réclamé une méthode pour rencontrer des femmes, ce que tu n'es pas en mesure de lui fournir, car toi aussi tu rencontres des femmes, mais tu es une femme, donc ça se fait avec des codes différents. Et c'est généralement sur la base de clubs dédiés en claquant des doigts sous consommation de psychotropes. Voilà. Ensuite, l'hétéro la, la, euh, fémine par une grimace d'affecter de la compassion, alors qu'en réalité elle n'en a aucune, car c'est une belle femme qui a accès à une infinité de DM dans, dans sa boîte Instagram It's my birthday et qui n'a pas la moindre idée du processus par lequel un homme peut se retrouver isolé sans proposition. Donc là, elles vont lui proposer ben, en fait rien et euh, ça m'énerve déjà. Alors qu'il ne se force pas, s'il ne se sent pas de le faire. Qu'il ne se force surtout pas, ça c'est un conseil que je donnerai à tout le monde d'ailleurs. Si vous êtes obèse, ne vous forcez surtout pas à faire du sport et à prendre soin de vous. Si vous êtes incel, ne vous forcez surtout pas à aller vers les gens. Si vous êtes en dette, ne vous, for ne vous forcez surtout pas à gagner de l'argent, ne faites aucun effort et cédez à votre pente car la pente a besoin de toutes les euh, p possibles du système. Voilà dois-je préciser pour l'équilibre de chiffres que c'est à prendre évidemment au second degré. Moi, je pense que le meilleur conseil est d'essayer une application de rencontre. Ben, voilà. Comme ça, il pourra s'entraîner virtuellement. Ben, voilà. et ça sera moins difficile pour lui. Bien, Bien sûr, toi. ça va être beaucoup moins difficile pour un homme sur une application de rencontre, sachant qu'on a déjà fait X fois en ligne la comparaison. Je vous invite à rechercher des expériences, euh, expériences sociales sur Tinder, etc. via YouTube ou TikTok. Un profil de femme obèse, chauve et hyper exigeante aura plus de propositions qu'un profil de mannequin homme à minima sélectif. Et donc sur, un, sur un, une plateforme gangrénée par la dissymétrie offre-demande, un timide qui n'a donc aucune expérience, aucun capital, pas de belles photos parce que ces gens n'ont jamais de belles photos et qui en plus n'a pas les codes du dialogue et de l'interaction, va réussir à performer. À un moment, il faudra se demander, il faudra presque en faire un contenu, je pense que j'en ferai un podcast VIP. Les podcasts VIP sont ces conversations désormais enregistrées avec Hugo Monteur d'une durée de 30 minutes à une heure, enregistrées dans un vrai studio de podcast et mises à disposition, comme leur nom l'indique, au VIP. Il faudrait qu'on s'interroge sur les causes profondes de la stagnation du niveau, c'est-à-dire du fait que les discussions sur les sujets qui sont les miens, je ne parle pas de nous qui essayons de tirer le niveau vers le haut, mais que pour le grand public le niveau moyen de pertinence, d'intelligence, de culture et de réflexion de ces sujets n'a pas monté d'un iota depuis 50 ans. Moi, J'ai une collection de revues des années 70, que vous voyez là derrière moi, et c'est marrant, il y avait les mêmes articles. Alors Évidemment, les technologies étaient autres, donc euh, il fallait parfois envoyer des lettres, etc. Mais c'était exactement le même niveau de réponse. C'est-à-dire, si vous n'y arrivez pas dans la vie, ne faites aucun effort, c'est que ça n'est pas pour vous. Recourez à une techno. Comme si la techno permettait d'oblitérer complètement l'importance de la maîtrise des codes sociaux. Non, non, c'est pareil. C'est-à-dire simplement la compétition est encore plus féroce sur une techno, car en général la techno est gratuite pour les femmes, euh, payante pour les hommes, car les hommes, ils sont d'autant plus agressifs et nombreux. Voilà. Donc il faudra qu'on traite en, en pour les VIP, ça leur sera réservé, des causes anthropologiques pour lesquelles le niveau ne monte pas, sachant que l'information est disponible. Et je le constate dans tous les domaines, hein, dans la santé, dans les relations, dans le, le, le, la, la finance personnelle du Kidam, les erreurs sont toujours les mêmes, les conseils sont toujours aussi dobés. Et ceux qui ont un discours objectivement en avance ne sont jamais mis en avant. Il y a une volonté pernicieuse, et j'insiste sur le mot pernicieux, de maintenir un niveau de connaissance générale assez bas. Et, et ça, à un moment, il faudra qu'on éclate le sujet de front. C'est typique des hommes de Stockholm. Certains veulent être de bons féministes. Beaucoup d'hommes ici se revendiquent féministes. Ce podcast, on dirait une version Wish de celui réalisé par Émilie ratage Machin et une autre influenceuse ultra vulgaire, là, qui se permettent, une fois qu'elles ont atteint un certain capital, un, d'afficher ouvertement leur bisexualité, qui est en réalité une homosexualité à peine matinée de politiquement correcte, et deux, de tracher les hommes qui les ont portés au nu. Hein, car en réalité, elles se sont mises nues pour être portées au nu par des hétéros binaires de base qui ont consommé leur contenu, qui, ont, qui leur ont fait des vues, qui les ont rendus bankable auprès de leur labels et de leur studios. Et maintenant, en fait, le pire du pire de la catin de bas étage, Hein, quand elle dépasse euh, la date de péremption, sujet que je traiterai dans mon article numéro 6 pour la Furia, le PPPP, le palmarès des pires de Paris, avec l'histoire de toutes les gourgandines de l'Empire et après qui se sont amassées des fortunes à, à la sueur de leur euh, arrière-train. Eh bien, euh, à la manière donc de la gourgandine en deuxième partie de carrière sur le retour, eh bien, elle trache les hommes qui leur ont permis d'accumuler les, les hôtels particuliers, les parures, euh, les voyages et, et le pouvoir. Mais là, on a la version européenne, c'est-à-dire évidemment qu'elles sont moins bien filmées, moins bien maquillées et plus moches. Hein. On est toujours le parent pauvre en matière d'entertainment de, des États-Unis. Yeah, uh... Et ils ne veulent pas vous séduire ou faire le premier pas parce qu'ils ont peur que tu puisses mal le prendre ou que tu les traites de connards. Malgré tous les conseils qu'Emilie donne à ses auditeurs, elle est toujours célibataire. Et comme la plupart des Suédois, elle utilise les applications de rencontre. Oh, le chien Dire les applications, ça ne, ça ne fonctionne pas à l'instar de les réseaux sociaux. Car les réseaux sociaux, même s'ils sont ultra dominés désormais par TikTok et Instagram, sont quand même multiples et émanent d'algorithmes, de, de logiques et d'économies différentes. Tandis que quand on dit les applications pour les hétéros, on parle toujours d'une seule qui est Tinder et qui fonctionne donc sur une logique unique et si les journalistes avaient un semblant d'ambition, ils nous parleraient de l'algorithme Tinder, de quel type de profil il met en relation avec qui, et ils ne s'abriteraient pas derrière une ellipse vague et floue disant les applications. On sait très bien sur laquelle elle va, et d'ailleurs c'est confirmé à l'écran. Ça, c'est typique. Un mec qui pose avec un chat, ou un chien, ou un chiot. Ils ont envie de passer pour des hommes doux, de dire « je suis un mec bien, choisis-moi ». On sent en fait toute la frustration émanant de la constatation que sa vocation de soldat de l'empire et de porte-parole d'un néo-féminisme exacerbé a contribué à castrer les hommes et à les émasculer de toutes les vertus, Qu'elles cherche chez leur partenaire, et désormais, elle s'énerve d'elle-même. C'est-à-dire, elle s'énerve de constater le fruit de la propagande qu'elle a contribué, pour laquelle elle a œuvré. C'est assez rigolo. C'est un petit peu comme les mamans sur le retour célibataire qui, à 50-60 ans, se rendent compte que les hommes, en fait, euh, manquent des vertus qu'elles ont elles-mêmes contribué à émasculer chez leur propre fils. Et quand elle arrive enfin à sélectionner un profil qui lui plaît, elle se heurte souvent à la réserve des hommes suédois. Il y a eu trois hommes avec qui j'ai discuté. Et quand je leur ai demandé de sortir avec moi pour aller prendre une bière, juste comme ça, tranquille, rien d'extraordinaire, quoi. À chaque fois que je l'ai fait, c'était la fin de la discussion. Pour moi, c'est étrange. Pourquoi, chérie, est-ce étrange Pour l'exacte même raison que tous mes courriers des lecteurs féminins depuis le début de mes aventures sur Internet, c'est-à-dire en 2006 sur le site d'un autre et en 2007 sur le mien, 99% des courriers féminins traitent de problématiques concernant « les hommes », entre guillemets, alors qu'en réalité, ça n'est qu'un groupuscule d'hommes c'est-à-dire le 1% des hommes qui ont le choix. Et si vous remontez d'ailleurs, je ne sais pas si elles sont encore en ligne, mais toutes, toutes, toutes premières études de cas filmées sur ma terrasse à l'époque, avec une cravate et euh, les moyens du bord, un de mes premiers courriers des lecteurs s'appelait « Un homme qui a le choix se comporte comme ça, et oui, désolé chérie. Et la réalité, c'est qu'elle a une bonhomie, elle est pas laide. Hein. Moi, je suis assez objectif sur les physiques. Certains d'entre vous ont une espèce de dysmorphie. Ils se voient mal et ils pensent être en mesure de tacler des femmes qui sont dix fois plus belles qu'elles. Moi, je ne le fais pas. Je reconnais souvent des beautés à mes, à mes invités. La dernière, c'était Justine de Trax. Vous l'avez trachée en commentaire. Trax trachée, hein, homonymie quasi. Moi, je dis qu'elle avait plutôt des traits harmonieux, etc. Donc, encore une fois, même si je ne suis pas fan du sourcil dessiné au stylo, du cheveu gras et de la quadruple boucle d'oreille, il faut avouer que fagoter autrement, c'est une femme qui peut être désirable. Et qu'une femme désirable, hétérosexuelle, dans un pays libéral, nous explique que les hommes ne répondent pas à ses invitations, c'est absolument faux et anormal. Ça veut dire qu'elle vise le 0,0001% des hommes qui ont le choix absolu, c'est-à-dire un doigt sur la gâchette, un doigt sur la baguette. Et... La, la, le, le cadreur, le ou la cadreur, à mon avis, c'est pas fait exprès, dévoile le poteau rose en montrant le type de profil qu'elle présélectionne, c'est-à-dire des corps de sportifs professionnels, car personne n'a le temps de se faire ces abdos-là en ayant un boulot à côté. C'est absolument impossible. On peut être en forme, tout ce qu'on veut. Là, ce sont des abdos de quelqu'un dont la vie, donc c'est un mannequin ou une une personnalité publique du sport, ce sont les abdos de quelqu'un dont la vie est consacrée à travailler sur son corps. Et par définition, en matière d'aventure d'un soir, il aura l'embarras du choix. J'ai bien dit en matière d'aventure d'un soir, pas forcément en matière de couple où il manquera d'autres capitaux, mais en matière d'aventure d'un soir, il aura l'embarras du choix, qui plus est en Suède, par des femmes beaucoup plus belles qu'elle. Donc encore une fois, c'est une question d'ordre de grandeur. Elle est tout à fait normale et pourrait être mimi, fagotée autrement, mais elle s'attaque en guise de ce qu'elle appelle les hommes elle ne s'attaque pas aux 800 000 hommes euh, de célibataires de stockholm si j'ai bien retenu le chiffre du début de la vidéo elle s'attaque aux soyons gentils on va dire que 1 sur 100 de 800 000, c'est 800 je pense qu'elle s'attaque même pas au 1% je pense qu'elle s'attaque au 1 dixième de 1% donc au 1 sur 1000 donc à 80 hommes voilà donc en fait elle target comme toutes les autres 80 hommes qui ont la mâchoire bien carrée, les abdos ultra dessinés, ce qui veut bien dire qu'au-delà de 30 ans, pour avoir ça, ça doit être ta seule occupation, et également un, un capital économique qui, en général, est bidon, parce qu'il suffit de se mettre avec une, beaucoup de profils masculins, juste pour niquer, ont des fausses blouses de chirurgien, ou des fausses vestes de, de, de commandant de bord avec les galons, etc., etc., ou annoncent des métiers qui claquent, alors qu'en réalité, ça gagne trois fois rien, genre avocat. La majorité des avocats montrera le salaire moyen, ça va être à 3000 balles par mois, c'est pas grand-chose mais elle vise toutes 80 mecs à Stockholm qui ont le choix, en fait, de les enchaîner à la queue leu et qui la range en troisième ou quatrième catégorie, ce qu'objectivement, pour ces hommes-là, elle est. Mais comme elle refuse de comprendre ça, eh bien, elle reste dans la, la haine et la rage. Alors que comprendre, c'est dépasser la haine et la rage. Tu vois, quelle que soit la catégorie dans laquelle tu es, quand tu as compris comment ça marche, tu fais au mieux avec ce que la nature t'a donné. Mais comme, un, elle est contre l'amélioration personnelle et deux, elle est dans l'aveuglement consenti, volontaire, voire recherché, eh bien, euh, elle forge, elle coud, elle fait le lit de son propre malheur. Et c'est dommage, car ça n'est pas la seule, si c'était la seule, je n'en parlerai pas. Je ne choisis que des sujets de vidéoscopie sociétaux, c'est-à-dire qui dépassent le cadre de l'intéressé. Si ça ne considérait qu'une femme esselée en Suède, ça ne m'intéresserait pas. Ça m'intéresse parce que c'est applicable à l'immense majorité des femmes de son âge en Occident. Pourquoi avons-nous discuté pendant des semaines si tu ne veux même pas me rencontrer Parce que tu es une des 40 ou 50 personnes avec laquelle ils discutent, parce que quand tu es connu ou beau ou riche, tu as 40 ou 50 opportunités par mois. La Suède Et a 30 est jours. dans l'un des pays au monde où les applications de rencontres ont le plus de succès. Très actifs derrière leurs écrans, les hommes suédois auraient-ils perdu leur esprit conquérant marie Antille, 38 ans. Alors là, je ne l'ai pas vu, mais j'aime beaucoup son look pour l'instant. J'aime beaucoup sa jupe plissée. J'aime beaucoup ce camailleux de couleur un peu... Comment ça s'appelle On dirait la couleur de ma voiture en moins jaune. Euh, Perle. Ça commence bien. En plus, elle a des articulations fines, là. a un joli poignet, des grands doigts. A tout pour plaire. Grande, sportive, un haut poste dans la finance. Pourtant, elle est célibataire depuis plusieurs années. D'après elle, le problème viendrait des Suédois. Je suis triste de dire ça, mais... La blondeur, bon ça c'est subjectif, moi j'aime bien, mais tous les goûts sont dans la nature. Et en plus, elle a ce que, ce que Francis Bacon appelait une étrangeté ou une bizarrerie. Hein, il disait, il euh, n'y a pas de beauté sans une forme d'étrangeté. Et en fait, elle a un grand nez un peu tordu. Depuis l'épisode de la fausse inès du Brésil, vous savez que j'ai un faible pour les nez euh, longs et étranges. Donc euh, tout ça pour dire que j'ai oublié son prénom, là, euh, Grunzweig de, de Suède. A priori, je dis bien a priori, ne dormirait pas dans la baignoire. Mais, énième contresens journalistique, nous présenter son haut poste dans la finance comme un atout à la séduction, alors qu'on sait très bien, quand on écoute Tonton Stéphane et les gens qui savent, que si les femmes sont hypergamiques, les hommes sont hypogamiques et qu'en réalité, son salaire dans la finance, on s'en fout. Un, parce que ça va très certainement la rendre indispo et inflexible sur son emploi du temps, donc elle doit être très très difficile à rencarder et à voir. Deux, que je sais plus compter. Euh... <rire> Deux, parce que euh, on sait très bien que son argent, c'est pour elle et éventuellement les enfants, mais que c'est jamais pour nous. Le gros salaire de la femme n'impressionne pas du tout les hommes, car on sait qu'en dernière instance, en cas de besoin, on sera les derniers servis, hein, ça sera toujours elle et, son, et ses enfants, et je l'ai appris à la dure, croyez-moi, avec une femme qui n'avait certes pas un gros salaire, mais un gros héritage, et j'ai bien compris qu'en fait, euh, c'était destiné à sa fille, et que moi je devais pourvoir, hein, ce qui était à moi était à nous, et ce qui était à elle était à elle et sa fille, et et que disais-je, je ne sais plus. Ces années passées ici en Suède, je n'ai jamais été approché par un homme dans ouais, la Ça c'est impossible. Ah, alors, attention il est vrai qu'il y a un biais de latitude et de euh, longitude. C'est-à-dire que tout le, le, le dating game au-delà du Rhin, ça, c'est pour la longitude, et au-delà, on va dire, du Benelux, ça, c'est pour la latitude. Donc, j'inclus le Royaume-Uni, j'inclus l'Irlande, le, le, le, j'inclus l'Écosse, j'inclus les Pays-Bas, j'inclus l'Allemagne. Euh, après, à l'Est, je connais moins. J'inclus la Suède, j'inclus la Finlande, j'inclus la Norvège. Il est vrai que, euh, comme disait euh, quelqu'un il y a longtemps, euh, là-bas on n'aborde pas dans la rue, il y a que les Arabes et les Français. Bon, entre-temps, je pense que les deux catégories ont fusionné, mais c'est un autre débat. Donc on n'aborde pas dans la rue, ça ne se fait pas. Ou alors la personne en fait, va vous répondre sympathiquement, mais ne pas du tout comprendre que c'est un, un abordage, une situation de rencontre potentielle. On aborde, et, et je le déplore, euh, généralement euh, de nuit, dans des espaces confinés et très avinés. Voilà. Quiconque est allé faire un Erasmus en Angleterre ou à Amsterdam, on voit très bien de quoi je parle, on montrera deux images à l'écran, c'est pas la peine de décrire, c'est comme ça. Mais ça ne m'étonne pas qu'effectivement, on n'aborde pas dans un parc là-bas. Mais ça, c'est culturel, et, et ça n'a pas évolué. Euh, aucun témoin ne permet d'affirmer que ça a évolué. Cette femme-là, dans l'Europe du Sud, en Europe du Sud n'importe où, même pas forcément en Sicile, hein, mais ne serait-ce qu'en euh, en Espagne, en Italie ou n'importe où, cette femme-là est abordée 20 fois par jour. Voilà. Donc ça c'est culturel. Et pourquoi n'est-elle pas abordée en soirée Simplement parce que, à l'instar des CSP on imagine que euh, les endroits qu'elle fréquente en fait sont euh, saturés de couples formés depuis très tôt. Je l'avais expliqué dans ma vidéo sur Hollande et les femmes. Une des conditions à réussir dans la vie, c'est de ne pas mener plusieurs combats de front, et le combat de la rencontre est généralement celui qui passe en second plan. Donc on se met très tôt avec quelqu'un qui partage le même, la même feuille de route, et on n'est pas vraiment dispo. Donc ce qui a dû se passer, c'est qu'elle a dû devenir la maîtresse d'homme en place, comme très souvent ce type de profil-là, par incapacité à s'émerveiller d'un homme hors de son sérail C'est-à-dire qu'on préfère être l'énième maîtresse d'un type qui a le package, à la totale que euh, d'être là, la, la numéro 1, euh, de un de quelqu'un qui n'est pas présentable à son, dans son environnement, qui n'est pas montrable. Reçu un compliment, j'ai l'impression que c'est à moi de leur ouvrir les bras, de sortir le drapeau blanc. De leur... Bah écoute, euh, Gruntig, je viens de te faire un compliment au début de la vidéo, donc euh, moi ça m'est égal. Je, je... <rire> je ne suis pas après Gruntig, mais puisque madame en manque, eh ben, euh, transmettez-lui, hein, si vous arrivez à la retrouver, et dites-lui que ça vient de quelqu'un qui connaît bien les femmes, Voilà, et qui connaît bien les grands nez un peu tordus aussi. Dites-lui qu'elle a un grand bonnet tordu, non, trêve de plaisanterie, qu'elle a, qu a, qu a un beau sourire, et que de ce que l'on déduit de son élocution, parce que je ne comprends rien en suédois, mais la traduction, c'est assez clair dans sa tête, et qu'elle est malheureusement victime de l'hypogamie masculine. « C'est bon, n'ayez pas peur, je ne mords pas. » Pourquoi les hommes ici seraient-ils si réservés À 40 ans, Philippe se cherche. Il n'a pas hésité à interrompre sa carrière dans le marketing, où il gagnait bien sa vie, pour se lancer dans la musique. « Il faudrait peut-être qu'il y retourne par contre. » d'un quartier chic, la solitude commence à lui peser. Philippe, qui fonce pour sa passion, freine dès qu'il s'agit d'amour. L'amour est quelque chose qu'on prend très au sérieux. Alors déjà, petit conseil d'ex professionnel du sujet, j'ai bien dit ex, repasse tes draps Philippe. Je t'assure que psychologiquement, c'est pas pour rien qu'on le faisait à l'armée, repasser est une manière de, de, de préparer son environnement qui n'est pas que symbolique. Ça commence par là. Mon copain Kevin disait, fuck Kevin, disait repasser vos vêtements. Moi, désormais, j'enchaîne je, sur repasser vos, repasser vos intérieurs, vos draps, etc. Là, déjà, ça fait pas envie. Quand on dit à quelqu'un, je t'aime. C'est dix fois plus intense que le « je t'aime » anglais. Ça veut vraiment dire « je t'aime ». Mais quel est le rapport Mais on n'a jamais gagné l'affection de quelqu'un. On ne déclare pas son amour comme on déclare ses impôts. Je l'ai déjà écrit il y a près de 15 ans. Il faudrait, faudrait peut-être traduire en, en suédois mes articles, que sais-je. Mais non, mais parce que les algos de là-bas ne leur donneraient pas la visibilité. Donc en fait, ces gens seraient toujours perdus dans la psychologie à l'eau de rose. Et encore une fois, les déclarations ont, ont, ont d'autant moins de valeur que euh, les sentiments, moins on en reçoit, plus on a besoin d'en donner. Donc quelqu'un qui se déclare est généralement quelqu'un qui vous avoue in petto que ça fait longtemps qu'on lui a pas dit. Voilà, c'est comme ça que s'est perçue une déclaration. Mais ça, c'est la base de la base de la base. Si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris. Et si on n'a pas compris ça, c'est dans mes séminaires, volume 1. Voilà, langage des femmes, langage des hommes, couple, sans jours, tout ça, c'est décortiqué. Et, et j'en ai marre que le niveau ne monte pas. C'est pas possible qu'il y ait des gens comme moi, comme Kevin, comme Doc Love, comme Alexander Grace. On est plein à dire la vérité sur ces sujets dans différentes langues. C'est pas possible que le niveau global ne monte pas pas à ce point. Ça, ça m'énerve. Wow. Ailleurs, on dit « je t'aime, je t'aime, je t'aime », mais en de suède, c'est vraiment de un mot très fort. Je dois admettre qu'il y a plein de fois où je fuis par timidité. Je me dis mm, « elle est vraiment super ». Et puis, la plupart du temps, il ne se passe rien. On ne s'agit crois pas à cette excuse de l'homme qui aura soi-disant euh, qui serait tellement intéressé qu'il aurait peur de s'engager. En général, c'est un gai refoulé, ce qui, euh, au langage infraverbal de Philippe, ne m'étonnerait qu'à moitié. Philippe est célibataire depuis un an. Aujourd'hui, il a envie de vivre une vraie histoire d'amour. Ah, il a une comment s'appelle ces fleurs M'en a offert une ex à moi ici, m'en a offert. J'ai jamais réussi à les maintenir en vie. Il faut les baigner une fois par semaine et je trouvais ça un peu pédé à la longue. Et j'avoue que alors que j'ai plein d'autres plantes, hein. j'ai des arbres, j'ai des, petits... des mini arbres fruitiers, euh... Paul le péché, etc. Tout ça. Qui... Tout... Si vous me suivez depuis très longtemps, vous le savez. Mais alors ça, c'est vraiment une fleur de guet, ça. D'ailleurs, je pense que c'est ça qui m'a pas plu, c'est pour ça que je l'ai laissé crever une. Ah, dites-le en commentaire comment ça s'appelle J'ai oublié là. faut les baigner. faut pas trop les arroser, mais non, mais Philippe. Philippe prétend être à voile et à vapeur, mais je vous dis que la vapeur pousse plus fort que la voile. Hein, et que la vapeur, en l'occurrence, pousse dans le dos. Ça, je suis sur le marché, je cherche l'amour. Mais sur Grindr, pas sur Tinder. À Stockholm, ce marché des célibataires en quête d'amour est devenu le fond de commerce d'une agence de rencontre. Bah, Edgar. voyons son patron, le Marc Thomas, est un Anglais qui a fait carrière à Londres, où il s'est créé un réseau de clients fortunés. Et en fait, tout le monde est gay sur cette vidéo, il n'y a quasiment pas un hétéro, quoi. Il y a cinq ans, Lemarque s'est installé dans les plus beaux bureaux de Stockholm, le Palais des Allumettes. Un espace de coworking. Ah, la lampe, euh, la lampe, c'est... la lampe, c'est petite friture. J'adore cette maison d'édition. C'est ma part de F, hein, comme quoi on peut avoir du F sans être gay. Aimer le design. Petite friture, c'est une maison d'édition française, je crois, qui a fait mon miroir et une ou deux lampes chez moi. Et euh, quand je faisais des relooking d'appartements, car j'ai fait ça à l'époque où je faisais des relooking de vêtements pour les clients euh, premium plus, je trouvais euh, incohérent en fait leur garde-robe et leur intérieur. Donc euh, j'ai dû en faire quatre ou cinq et euh, ça me permettait d'assouvir une passion du design sans avoir à stocker les objets. <rire> et je me rappelle, j'avais choisi ces lampes qui à l'époque étaient nouvelles et les gens les trouvaient très bizarres, ils me disaient mais c'est énorme etc. Et je leur disais tu verras il y en aura partout. Et effectivement dix ans après il y en a, y en a partout. Et c'est même pas des originales en plus, c'est des copies parce que les, les originales étaient comme ça, gondolées, tel un chapeau de femme de la belle époque. Ça, Ici c'est certainement l'une des ça, pièces les plus spectaculaires du, du lieu. lieu. Des bureaux art déco créés en 1928 Je suis désolé par... mais le, le, le, alors, je sais que j'ai des commissaires priseurs parmi mes chatons, François je te salue et les autres, je leur demande si ça c'est art déco, pour moi non, mais après je peux me tromper. Ah ben si si, pardon c'est les petites frictures regardez, là on voit bien sous cet angle qu'elles sont euh, harmonieusement gondolées. Par un richissime homme d'affaires suédois qui a fait fortune dans les allumettes de sécurité. Le cadre est idéal pour la vingtaine de... Oui, alors il a fait fortune dans les allumettes et maintenant on se plaint que les suédoises ne seraient pas assez allumeuses. De clients de l'entremetteur qui sont prêts à s'offrir ses services pour 25 000 euros par an. Oui, alors quand vous trouvez mes travaux chers, alors que mes travaux existent, c'est-à-dire que ce sont des contenus écrits qui resteront toute ma vie et qui me survivront, qui sont d'ailleurs protégés, déposés à la société des auteurs, etc. Et parfois mis en images, mis en audio, mis en scène, mis en programme, mis en conférence, mis en séminaire. Et quand, je vous, quand vous trouvez que payer 100 euros TTC, ou quelques centaines d'euros TTC pour ça, alors qu'en fait il m'en reste moins de 50% dans la poche, c'est cher, demandez-vous si euh, 25 par an, ça fait 2000... Et quelques par mois, demandez-vous si ça, c'est pas trop cher pour un travail en fait qui ne consiste un peu comme un agent immobilier qu'à mettre en relation. Beaucoup d'entre eux ont des métiers très haut placés. Certains sont des hommes d'affaires importants et d'autres, par exemple, ont de grandes responsabilités dans les banques. Ils sont sous surveillance, ils ne peuvent pas utiliser Internet ni Facebook ou des sites de rencontres. De nos jours, comment rencontrer quelqu'un si l'on ne peut pas le faire sur Internet C'était prévisible, évidemment. Le marché ne s'auto-limite jamais, donc il s'infiltre telle une moisissure dans tous les interstices que lui laissent les apories contemporaines. Donc évidemment, dès que les gens ne sont plus capables de faire appel à des entremetteurs gratuits, comme l'était avant, les, les nounous, les nini, les nanas, les amis, les gouvernantes, voilà, jusqu'au au 19e siècle, eh bien, le marché s'y substitue par un service de conciergerie améliorée, donc ça, c'est normal. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est pas ça, ce qui m'inquiète, c'est quels sont les critères de choix d'un gay en matière de femme hétéro. Ben, chaque fois que mes amis gays, j'en ai pas beaucoup, c'est quasiment impossible de garder une amitié avec un homme euh, homosexuel quand on est hétéro j'en ai un à la limite, et encore une fois, il me dit qu'il m'adore, mais enfin, on se voit jamais, parce qu'il sait très bien que ça ne sert à rien de venir chez moi en matière d'opportunité. Donc, en fait, on s'envoie des textos euh, trois fois par an, mais malheureusement, on ne se voit pas. Je sais pas ce bonjour si jamais il m'écoutait. Et chaque fois qu'il me parle d'une femme jolie, c'est enfin désirable. Elle est jamais en fait, jamais selon les critères d'un hétéro et vice versa. Et les femmes que moi je lui ai montrées, euh, il les trouve euh, pas assez, je ne sais quoi. Oui donc moi en fait ce, ce, cet homme-là m'est fort sympathique. On voit bien qu'il sent très bon. Il hein. y a des hommes comme ça, on les regarde, on se dit ah lui on a envie de savoir quel est son quel est son parfum. On imagine qu'il porte un parfum très cher. On imagine qu'il ferait pas de mal à, à, à une mouche. Moi qui ai essayé de faire des couples, euh, enfin essayé. Moi, qui ai prétendu essayer de faire des couples selon le cadre imposé par une émission de télé, j'espère ne pas trop avoir enfreint le contrat qui me lit, mais bon, vous lisez entre les lignes. Je sais que c'est très difficile. Et que vaut la proposition de couple d'un homosexuel en matière de femme alors qu'il n'en a jamais connu intimement Ben, à mon avis, pas grand-chose. Ces personnes ont vraiment besoin d'un service comme le nôtre. Marianti et Philippe sont ses clients depuis plusieurs mois. Marianti Hello, Hello. Hello. How are you? Une fille comme Marianti, à moins qu'elle ne cache un loup euh, derrière la bergerie, c'est totalement déprimant qu'elle ait besoin de dépenser autant d'argent pour rencontrer quelqu'un. Et ça n'est pas normal. Ça veut bien dire qu'elle a un problème d'hypergamie, ce qui se confirme d'ailleurs par le club dans lequel elle se rend. Euh, c'est un petit peu comme une copine qui me disait ma mère ne rencontre personne. Pourtant, elle est inscrite à tous les clubs de golf. Oui, mais est-ce que tu ne te rends pas compte du filtre et de la passoire et du tamis socio-professionnel que représente un club de golf Même si ça s'est démocratisé, c'est encore ultra-ultra-ultra-sélectif. Et c'est dommage qu'elle ne réponde à un problème d'hypogamie, hypergamie que par un service de luxe. Parce que c'est mettre de l'huile sur le feu, en fait. C'est combattre le mal par le mal. Je suis dans le top 1% ou dans le top 1 pour, euh, 1 pour 1000. Eh bien, je veux quelqu'un qui est dans le top 1 pour 1000 ou le top 1 pour 10 000 et nos deux singularités vont se compléter. Je doute que ce soit la clé. Mais encore une fois, il faut une énorme force vitale et une énorme volonté pour aller contre sa nature. Et le Marc va proposer à chacun d'entre eux une rencontre avec un partenaire. Marianti lui fait part de ses inquiétudes. Elle ne pense pas pouvoir trouver le bonheur avec un suédois. Ah, elle est très masculine quand même. ça se voyait moins dehors. Mais là, là euh, sans faire de la frénologie, de la qui est l'ancêtre de l'analyse la, de corporelle, on voit quand même que, euh, à mon avis, son sport préféré, c'est la natation. Hein. Il n'y a jamais d'exception de, à ça. Euh, percer le plafond de verre ne se fait pas sans des vertus virilistes ou masculines. Et on voit qu'elle en est évidemment dotée. Ce qui veut bien dire que euh, ça complexifie les choix, les choix, les choix masculins et, et, et c'est dommage soit par absence de recherche, soit par sophisme, soit par euphémisme, de ne pas avouer cette réalité. Mais remarque, ce n'est pas si con le choix de la marque, ce qui met une femme masculine avec un homme, un homme féminin. Il n'y aura pas l'étincelle physique au départ, c'est impossible, car elle voudra un homme plus masculin qu'elle au départ, mais en réalité, sur le long terme, c'est probablement la conformation la plus à même de surmonter les difficultés sans heurts et sans clash. Donc quand les femmes masculines, quand les petites chatonnes un peu masculines, à l'issue de mon test elle et 8.me, m'écrivent en me disant ben « je ne comprends pas, j'ai, euh, mettons, euh, 5, 62% de H, 38% de F, qu'est-ce que je fais et je suis pas attiré par les hommes féminins », je leur dis « oui, effectivement, mais passe au-delà de l'attirance initiale, élargis te, tes horizons, et tu verras que euh, la vie, c'est pas que s'attirer, c'est également résoudre des problèmes avec le moins de R et le moins de clash, et dans la résolution d'un dilemme, d'un litige ou d'un problème, eh bien c'est beaucoup plus fluide avec quelqu'un qui est notre alter ego, ou notre contraire, notre contraposé. Je vous ai déjà dit ce que je pense des hommes suédois typiques. Oh pitié, les logiciens en plastique, là, ne me faites pas chier entre contraire et contraposé, je sais que ça n'est pas synonyme. Bon, lâchez-moi un peu la bite. J'aime bien leur côté égalitaire, mais j'aime aussi le comportement à l'ancienne. Pourquoi les gays ont toujours que... besoin de croiser les jambes Ils ont peur de quoi C'est stéréotypé à mort. vrai que l'homme joue son you rôle d'homme. Et la lampe au fond, là, contre la fenêtre, c'est une pipistrello de, si je ne m'abuse, de Gaël Olenti, designer italien et lampe des années 60, si je ne m'abuse. Et j'en avais également mis une dans le looking d'appartement que je vous montrerai, là. Pourquoi je dis ça non, mais pour rien, comme ça. Et c'est drôle, euh, je vous Vous allez pas me croire, il y a un Starship Trooper. Il y a un Star Trooper machin là. Vous allez pas me croire, vous allez penser... Que je, je vous jure que je n'avais pas remarqué, je viens de le voir en regardant à côté de la, de la lampe. Avec ah, oui, de faire le premier pas, ce n'est vraiment pas mon truc. Oula, mais il y a du monde de balcon là. Faire. On n'avait pas encore vu... Euh, comment s'appelle-t-elle assise. Par contre là, on voit euh, sur ce plan que manifestement, elle a de quoi s'asseoir et surtout de quoi respirer. Hein. « L'homme n'ose pas faire d'erreur. »« C'est un problème très récurrent en Suède. I »« mean, Ça n'a rien à, à voir. Ce n'est pas seulement culturel, chose. mais, mais, fait mais aussi... »« Fais du design d'intérieur, t'as l'air très bon. »« Fais du peeling pour la peau, fais ce que tu veux, mais arrête de parler des relations hommes-femmes. »« Je veux dire, t'es gay, ça suffit. »« Ils With ont été their élevés their par leur mère suédoise, »« qui leur ont inculqué l'égalité. <inaudible> » Ça, et pas pas je faux, pense qu'elles l'auront dit dans leur éducation. Ne prends pas trop de place. Euh, merci Pac-Pac, tu reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure en me confirmant, qui est que les mères émasculent systématiquement leurs fils des vertus qu'elles déplorent de ne retrouver ensuite chez les hommes. Pour rendre à César et ne jamais m'octroyer des propos qui ne sont pas de moi, je crois que cette idée n'est pas de moi à l'origine, mais qu'elle est de Brunet Emmanuel. il me semble, à vérifier. Ne dépasse pas les limites. Respecte les femmes. C'est un message super. Mais ils n'ont plus d'exemples masculins ou de modèles, et ils ne savent plus comment se comporter dans la vie réelle. Elle le surplombe du regard et elle a un physique de nageuse est allemande avec les clavicules à peine apparentes. Et on voit bien qu'elle a plus d'hommes que, que de lui en fait sur la sur la photo. Ce qui, est, ce, qui est, ce qui explique tout. Mais à tourner autour de leur revers, ils s'enferment encore une fois dans l'indigence. Mais mmh. viens Grunty, je vais t'expliquer bon. moi les um, hommes. Um, je voudrais te les montrer. Malgré les appréhensions de Marianti, le marc lui a déjà organisé une rencontre pour ce soir avec un Suédois. Oh, oh charmant okay. um, L'agent a aussi trouvé une partenaire pour Philippe. Ah, mais c'est pas elle bah, C'est dommage. Elle est belle, radieuse, um, elle est sportive, sportive um, athlétique. athlétique um, si, c'est elle, la bien. Je oui, je bien. <rire> Philippe est prêt à se lancer grâce au soutien de Lemarque. Réussira-t-il à vaincre sa timidité Ça fait cher le soutien. Hein. Je vous assure que moi, euh, avec 2000 et quelques euros, vous avez un an de VIP éco. Et je vous garantis que le soutien euh, de, de Bibi, de Nono, de Christophe, de Théo, de Martin, de Thomas, des 150 séminaires, du podcast, de notre plateforme VIP, etc., etc., ça sera autre chose qu'une accolade et un sourire Colgate. Mais enfin, comme disait l'essus dit chevalier Las Pales... C'est vous qui voyez <rire>